l'internaute. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022, au moment où je tourne ce nouveau numéro d'ActuPol, d'actualité politique, dans lequel nous allons parler travail, grève et politique au sens noble du terme. Alors, entre Elon Musk qui licencie des milliers de gens à tour de bras, et Emmanuel Macron qui réforme à gogo pour mieux exploiter les salariés, c'est du pareil au même, de chaque côté de l'Atlantique pour mon invité de ce soir. Pour elle, le problème majeur réside dans le capitalisme prédateur et la propriété privée. Face à quoi, une seule réponse est apportée « La révolution des travailleurs et travailleuses pour une conquête du pouvoir détenu par une classe bourgeoise parasite. » Ce sont ces mots. Dans son discours, « Mon invité n'y va pas par quatre chemins ». Elle a été candidate aux trois dernières élections présidentielles françaises. Elle est enseignante et porte-parole de lutte ouvrière. Il s'agit de Nathalie Artaud. Eh bien, bonjour Nathalie Arthaud. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Bonjour et merci. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, commençons dans le vif du sujet avec l'actualité qui, euh, qui tourne beaucoup autour d'Elon Musk et Mark Zuckerberg qui font réagir, et notamment vous, sur euh, Twitter, d'ailleurs le nouveau joujou du premier qui concurrence le second à la tête de Facebook. Je vous cite rapidement « vous dites, et vous sur Twitter, licenciement de masse chez Twitter par mail en désactivant les ordinateurs, etc. Bientôt le licenciement par siège éjectable, vous vous posez la question. Bienvenue dans le meilleur des mondes capitalistes selon Elon Musk. Alors, pourtant, un gros patron qui s'abre dans sa masse salariale, c'est peut-être un mot qui pose problème, peut-être pour vous aussi, euh, sans faire dans la dentelle, rien de neuf sous le soleil. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans la situation propre à Twitter et à son nouveau patron, pour vous exprimer sur le sujet Rien de neuf sous le soleil, exactement. C'est ouais. exactement ça. Justement, ces grandes, ces grandes entreprises là qui prétendent faire du neuf, qui prétendent nous faire rentrer dans un nouveau monde où le progrès serait vraiment omniprésent, enfin bon, où on va de l'avant, eh on voit que… que ils reprennent les bonnes vieilles mesures euh, connues par, par le patronat, hein. c'est le B.A.B.A. effectivement, pour euh, retrouver une certaine, un certain niveau de rentabilité, quoi de mieux que de licencier. Voilà. Et c'est vrai que Elon Musk, bon, bah, comme euh, c'est un mégalo, hein, il ne fait jamais rien à moitié, non, on le voit. Donc, carrément, il a décidé euh, de sabrer dans la moitié des effectifs. Bon, euh, j'ai cru comprendre qu'un certain nombre d'informaticiens euh, ne donnaient pas euh, longue vie hein, au réseau Twitter euh, euh, sans, ces, sans cette expertise. On verra. Mais, mais en tout cas, euh, voilà. Donc, je voulais faire ressortir le, le contraste, justement, entre cette espèce de, de rêve. Hein, qu'un certain nombre de, euh, de, de, de géants de la tech nous, nous vendent et puis euh, la réalité euh, beaucoup plus prosaïque quand on est euh, salarié et exploité par ces entreprises. D'ailleurs, salariés qui, on l'a vu, euh, certains ont été euh, rappelés en disant « revenez, finalement, on vous a, a écarté par erreur, enfin, on a besoin de vous quand même », ça dit quelque chose, non bah, c'est très très, très, très, très drôle, mais en même temps, c'est aussi un classique. Moi, ça me rappelle beaucoup, beaucoup d'anecdotes de, de, de, racontées par mes camarades hein, de, de Renault ou euh, euh, d'Axa, euh, euh, qui, qui, qui nous expliquent comment les plus anciens sont, sont poussés dehors. Et puis ensuite, ils sont rappelés. Ils sont rappelés parce qu'en qu en fait, ils sont partis, mais, mais, mais ils étaient les seuls à savoir faire. Ils étaient les seuls à savoir faire, à tenir le poste, à avoir les compétences et bon, il fallait quand même qu'ils transmettent. Moi, je trouve que c'est euh, représentatif d'un ouais. phénomène de, de fond. Lénine avait utilisé une expression euh, assez, assez marquante. Il avait dit que, que le, le capitaliste était prêt à, à, à vendre la corde avec laquelle on le pendra. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils voilà, sont tellement mus par euh, euh, la recherche du court terme, de, de, de la rentabilité, de, de, de la valeur financière là, pour, pour demain, hein, qu'ils sont prêts en effet à, à faire n'importe quoi, y compris à creuser leur propre trou. C'est intéressant que vous souliez euh, la question de chez Renault là, à l'instant parce qu'on l'a vu que ces pratiques là, violentes euh, ben, de licenciement, ben, déjà il n'y a rien de neuf, euh, et, et en plus ce n'est pas qu'aux états unis c'est aussi en France, alors que les dro le droit des travailleurs n'est ne pas le même hein, d'un côté et de l'autre de, de l'Atlantique, mais on se souvient du coup de Renault ou encore d'Air France pendant la période Covid, pour ne parler que de cette période-là, euh, qui, malgré des sommes colossales d'aides publiques, avait en parallèle entamé des plans qui, d'ailleurs, se poursuivent de suppression de milliers de postes. Est-ce qu'on est, la question qu'on se pose, en fait, qu'on pourrait vous poser, est-ce qu'on est éternellement condamné à être, nous, travailleurs et travailleuses, finalement, euh, ben, la variable d'ajustement des multinationales qui, dans le même temps, battent des records de versement de dividendes Est-ce que c'est enterré comme question, en fait ah bah, clairement, clairement. Euh, le système capitaliste est basé euh, sur l'exploitation euh, du travail salarié, euh, donc euh, de toute façon toutes les richesses hein, sont fabriquées par, euh, par les travailleuses et par les travailleurs. Donc, euh, Quand euh, effectivement euh, le patronat en veut davantage, eh bien, euh, il y a une seule méthode, hein, c'est de pressurer, c'est d'intensifier le travail, oui. donc de demander à ceux qui sont au boulot d'en faire plus. Hein, donc on supprime des postes, mais on demande à ceux qui restent de se dédoubler, de, de faire le boulot de trois. Alors, ça marche un temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que finalement, ils ont trop tiré sur la corde. Alors les travailleurs et travailleuses qui parfois, ben et souvent, on le voit aujourd'hui, on est le 10 novembre, hein, jour de grève à la RATP, eh ben cessent le travail pour faire grève et euh, revendiquer. Alors le mouvement aujourd'hui, on va, on va en parler un peu puisque on, là, à l'heure où on tourne, on est en fin de journée, ce 10 novembre, euh, il, il, il commence qu'aujourd'hui, il semble fort. Alors quasi aucun métro, peu de RER, mais localisé à Paris, alors que les revendications sur les salaires et les retraites ben, sont partagées par une majorité de la population du coup sur tout le territoire. Alors pourquoi, selon vous, le mouvement peine à prendre partout, notamment chez les cheminots de la SNCF qui, aujourd'hui, bah, n'ont pas été très mobilisés, les trains ont roulé bah, Je dirais qu'à l'échelle de l'ensemble du monde du travail, hein, je dirais que, que les, les, les salariés se, se cherchent voilà, en ce moment. Hein, C'est-à-dire qu'ils euh, cherchent chacun, hein, là où ils travaillent, dans leur entreprise, des fois même dans leur atelier ou dans leur service, euh, les moyens. De, de se défendre. Et parfois, ça se traduit euh, en actions collectives, en débrayage, des fois en grève. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça se réfléchit à l'échelle d'une entreprise. Et c'est sans cette conscience que finalement, euh, euh, c'est à l'échelle de l'ensemble du monde du travail qu'on a amené ce combat et qu'on doit euh, se, euh, se renforcer les uns les autres finalement. Euh, il y avait cette possibilité-là qui avait été donnée quand même par la grève des raffineries, oui. parce qu'elle euh, était devenue finalement un, un élément euh, central de la vie politique. Hein. Le simple fait que les stations de service n'étaient plus approvisionnées, ça avait transformé cette, ce bras de fer euh, euh, local euh, entre les salariés et le patron de Total, ça avait trans, transformé ce bras de fer en une question euh, politique pour l'ensemble du monde du travail finalement. Et on a vu que l'appel euh, à la mobilisation du 18 octobre, Mmh. A, pas, a, a pas suffi. En tout cas, les travailleurs ne sont pas sentis capables bah, de partir à la bagarre. Mais comment vous à... l'expliquez, ça, alors Comment vous l'expliquez, vous, qui, là, vous vous rappelez, vous êtes enseignante, donc vous... c'est quand même un corps de métier qui, qui, qui, qui... qui est, j'espère encore, on l'espère encore politisé, où il y a quand même des discussions qui se passent dans les salles de profs. Comment vous, euh... et d'ailleurs, pas... les profs non plus n'avaient pas suivi, hein, le 18 octobre, énormément, même peu, très, très peu. Comment vous expliquez que ça ne que ça prenne pas, alors, en fait, c'est ça la question alors... Ça dépend. Ça dépend. Euh, je sais que dans mon lycée, on avait fait une, une journée de grève qui était, qui était assez réussie. On ouais. a eu des discussions sur la nécessité euh, euh, pour euh, vraiment inverser les choses, de, de, de, de s'inscrire dans un mouvement plus durable, dans un, dans un rapport de force euh, qui, qui, qui passe forcément par, par une grève reconductible. En fait, on en avait discuté. Mais euh, euh, voilà, il n'y a pas la, pour l'instant, euh, la détermination et la volonté nécessaire pour le faire, parce que c'est difficile, tout simplement. C'est difficile quand on est un salarié, euh, de se lancer dans le combat, parce que, parce que bah, voilà, la, la vie est dure, s'en sortir, euh, euh, joindre les deux bouts, euh, euh, tenir bon, hein, tenir bon euh, euh, parce que le, le boulot, c'est épuisant, parce que, parce que dès qu'on a un problème qui survient, euh, que ce soit pour euh, le, le, le logement, que ce soit avec sa bagnole, que ce soit avec… Bon, pour peu qu'on qu soit déjà en galère, ça, ça, ça devient une catastrophe. Alors voilà, les… les, les, les, les travailleuses et les travailleurs, eh bien, ils se démènent au milieu de toutes ces difficultés-là. Et euh, même si ça discute, même s'ils si, euh, s'interrogent sur... Euh, et ils sont conscients hein, que de toute façon, euh, il faudra partir à la bagarre. Pour l'instant, euh, bah, ils ne sont pas prêts. D'ailleurs, vous tweetiez ce matin, euh, une fois encore, et sans surprise, être en soutien des grévistes, évidemment, qui, je le rappelle, et vous le rappelez à l'instant, bah, milite pour... Une hausse des salaires, l'indexation, je ne sais pas si c'est comme ça que c'est formulé, mais je pense, je crois que oui. En opposition du coup aussi à la réforme des retraites, on en parlera juste après. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, a dégainé une punchline. D'abord, j'ai entendu que le mot d'ordre de cette grève pour la RATP, c'était euh, euh, zéro métro, zéro RER. Je prolongerai en disant que c'est aussi zéro empathie pour tous les Français à qui je pense aujourd'hui qui n'ont pas pu aller travailler, qui n'ont pas pu se déplacer, peut-être eu des difficultés à déposer leurs enfants à l'école. C'est à eux que, que je pense. Vous l'auriez en face de vous, là. Vous, que lui auriez-vous répondu J'aurais eu envie de lui dire que euh, le, le, les, les, les transports en commun, euh, les bus et les métros euh, fonctionnent très très mal, euh, 364 jours sur 365, quoi, voilà, euh, très très mal, et que c'est euh, même devenu là depuis, euh, bah, depuis la rentrée hein, euh, un enfer. Hein, un enfer parce que justement il manque du personnel, parce qu'il y a des bus qui restent euh, et des, des, des rames qui, qui, qui restent au dépôt, parce qu'il n'y a pas de conducteur, parce qu'ils voilà, n'ont pas mis les moyens. Donc, en fait, euh, c'est de plus en plus difficile et qui rend cette vie-là impossible, c'est précisément le gouvernement. Alors, quand les travailleurs ils revendiquent eux euh, d'être respectés, de pouvoir vivre dignement, mais c'est précisément eux, eux qui, qui indiquent finalement euh, la, la, la seule issue pour préserver en effet euh, bah, des transports en commun dignes de ce nom, parce que sans ça… Sans, sans les travailleurs euh, capables de faire euh, le, le, le, le boulot, euh, d'y mettre leur, leur dévouement, parce qu'il en faut du dévouement pour euh, aller prendre un bus à 4h30 du matin, euh, euh, l'inspecter, etc. etc. Euh, vous savez, c'est le même problème dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il veut le gouvernement euh, Il veut qu'on euh, euh, ferme euh, des lits, il, il veut qu'on réduise euh, l'offre de, de, de transport en commun, c'est ça qu'il veut donc, voilà ce que j'aurais envie de lui dire, c'est-à-dire de le renvoyer à ses responsabilités. Aujourd'hui, ce gouvernement, main dans la main avec le grand patronat, parce que justement, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas seulement Macron, que Macron n'est que l'exécutant le, le, le, euh, de, de, des commanditaires que, que sont la, la, la grande bourgeoisie à la tête des banques, à la tête euh, euh, des, des grands groupes capitalistes. Donc, main dans la main… Euh, effectivement, euh, eh bien, ils sont en train de tout casser. Les services publics, là, vous faites le parallèle entre les bus et, et l'hôpital public. Vous, vous êtes enseignante, donc on pourrait parler de l'éducation nationale aussi. Exactement, ils sont en train de casser les services publics, mais j'ai envie de dire qu'ils cassent même l'économie. Enfin, C'est quand même dingue ce qui se passe, même aujourd'hui avec euh, cette spéculation sur, euh, sur le gaz, sur, euh, sur, euh, sur le pétrole, etc. Hein, parce qu'il y en a une poignée qui sont de capitalistes qui sont en mesure de se gaver là, dans cette période-là et de faire grimper les prix, ils sont en train d'asphyxier, y compris une grande partie euh, de leurs propres congénères. Euh, et, et, mais c'est toute la société qui subit, ça. Et tout ça, pourquoi Pour qu'une pour qu fraction, effectivement, amasse de plus en plus de fric, parce qu'ils ne veulent rien lâcher, parce qu'ils ne veulent, ils veulent pas que cet argent-là, il aille justement pour satisfaire les besoins élémentaires en santé, en transport, en logement, des classes populaires. Il faut bien réaliser que s'il y en a dans cette histoire qui défendent l'intérêt de l'ensemble de la société, c'est précisément les travailleurs. Et justement, là, en, en, en parlant de gens qui se... Je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, mais qui, euh, vous venez parler de fric, de gens qui ne pensent qu'à ça. Là, euh, il y a, euh, pour en revenir à la RATP, cette, euh, ce projet d'ouverture à la concurrence, de son exploitation, qui est au cœur, finalement, du débat là-bas. Et des conducteurs qui me confiaient récemment encore avoir le moral bah, atteint, voire détruit par ce projet. Détruit parce que beaucoup d'entre eux, d'entre elles quitte ou se prépare à quitter le navire. D'où la difficulté grandissante à la RATP de recruter, les conducteurs, etc. Bref, c'est un cercle vicieux qui se passe là-bas. Et dans le même temps, alors ça y est, Jean Castex a reçu le feu vert des deux assemblées. Il sera bien le nouveau patron des transports publics parisiens et va donc travailler avec Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça D'abord, moi, j'ai envie de dire que euh, c'est sûr que c'est pas une bonne fin. Que c'est euh, le fait que le privé cherche à s'immiscer dans des secteurs... Euh, où il ne devrait pas y avoir ce critère-là, justement, de la rentabilité. Et ça, c'est vrai aussi dans l'éducation, c'est vrai aussi dans la santé. Hein. Tout ça, c'est choquant. Et ça, ça témoigne d'une chose c'est que, euh, bah oui, les capitalistes, ils vont chercher à faire du fric, surtout, et surtout, absolument surtout. Mais en même temps, il faut quand même réaliser que euh, la RATP ou euh, la SNCF n'a pas attendu euh, cette mise en concurrence et cette arrivée du privé pour. Euh, euh, pour gérer leur, leur personnel exactement comme n'importe quel patron. Hein. Parce que euh, les économies de bout de chandelle, euh, l'allongement euh, du temps de travail, les, les, les, la dégradation des conditions de travail, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et l'arrivée de Castex qui dit vouloir servir son pays, il l'a dit encore hier devant le Sénat, qui, qui se défend du fait qu'il est, qu est passionné par, ce, par le secteur du transport, qui veut faire mieux, ça ne vous rassure pas, j'imagine bah non, ça ne me rassure pas, mais de toute façon, euh, ce n'est pas tellement tel ou tel homme, hein. ce n'est pas ouais. tellement euh, une question de personnalité, c'est qu'on est effectivement dans un contexte où euh, il y a une pression et, et qui est mise par la bourgeoisie hein, pour qu'elle elle paye euh, plus rien pour qu'elle euh, voilà, elle, elle ne sorte plus un centime de sa poche et pour qu'au contraire, au contraire, l'argent public aille dans ses propres, propres co coffres forts. Alors, tout ça, ça a des conséquences dans tous les domaines. C'est une politique de fond, euh, Castex. Il va avoir cette euh, feuille, cette feuille de conduite en quelque sorte. Voilà. Mais, mais c'est une situation qu'on peut retrouver dans plein d'autres pays aussi. Donc, on est dans, un, dans une phase du capitalisme qui est de plus en plus parasitaire de plus en plus parasitaire, en plus dans une période de crise, de tensions internationales et de guerre, où effectivement euh, il y a de l'incertitude du côté de, euh, de, de la bourgeoisie et des financiers, et tout ce qu'ils peuvent prendre aujourd'hui, eh ben, ça sera ça de prix. Vous dites que la, la situation internationale et l'incertitude, on pourrait parler peut-être aussi euh, du climat, peut-être on en parlera encore tout à l'heure, mais euh, viendrait pour vous euh, euh, doper euh, la prédation du capitalisme en fait, pour sauver un peu Absolument. les meubles Absolument. Absolument, parce que dans une période de croissance, dans une période où finalement euh, les... Euh euh, les capitalistes euh, voient leur marché euh, euh, s'élargir et, et, et voient bon, euh, euh, qu'il y a des possibilités pour eux hein, de, de, de, de prospérer. Dans ces périodes-là, ils étaient prêts, toujours avec, une, avec en face un rapport de force imposé par les travailleurs, hein, mais dans ces périodes-là, ils étaient prêts à redistribuer un certain nombre de miettes, à faire tomber quelques miettes de leur table. De toute façon, ils savaient que cette table allait être prolifique. Bon, Ça, c'est dans les périodes de croissance, mais tout ça, ça, ça s'est arrêté, ça. Ça, ça s'est arrêté. Hein. Alors le confinement, le Covid, ça a introduit une incertitude et une instabilité. À de la brudance. Voilà. Et, mais, mais alors là, avec la guerre et avec la, la modification des rapports de force entre les différents États, entre, Mais on le voit même à l'échelle de, de l'Europe. Regardez toutes les tensions qui, qui ont surgi parce que, justement, cette crise énergétique, elle, met, elle, elle, elle, elle appuie là où ça fait mal, finalement. Et les intérêts divergents, par exemple, de l'Allemagne avec ceux de, de la France ou de l'Italie, là, ressortent et, et rejaillissent. Donc, on est dans une période encore plus tendue où, effectivement, je pense que les, les, les, les rapaces… Hein, euh, sont, sont, sont absolument sur les dents et euh, en plus vous avez évoqué la question de la transition énergétique ils savent hein, que de toute façon euh, euh, y compris leur source hein, de, de, de, de prospérité elle est en train de se tarir et qu'il faudra qu'ils procèdent à de grandes transformations qui risquent de leur coûter de l'argent donc vous voyez aujourd'hui ils ont ils, ils sont Poussé euh, par toute la situation à chercher à, à récupérer le plus de fric possible. Quoi. En fait, ils planifient, selon vous, mais ils planifient pas comme nous. On l'entend, ils planifient pour sauvegarder leur, leurs intérêts et leurs positions. Alors, c'est intéressant. Tout à l'heure, vous me disiez en off que vous n'avez pas forcément suivi ce qui se passait à l'Assemblée, etc. Alors qu'il se passe beaucoup de choses, mais de l'ordre de la réforme. <rire> Je vous le dis comme ça, c'est vrai, parce que c'est difficile de suivre ce qui se passe à l'Assemblée tous les jours. Il y a tellement de rebondissements. Et puis même, on vient là, on l'a vu ces derniers jours. Vous avez suivi, comme tout le monde, il y a des euh, des votes, il y a des euh, débats, des, euh, des, des et puis ensuite le 49.3 qui vient tout effacer. Bon, il y, y, y a ce truc-là qui est là, peut-être que vous allez en dire un mot, mais n'empêche qu'il y a deux choses qui sont, qui nous intéressent là aujourd'hui, c'est l'assurance chômage, la réforme, encore une fois, sur l'assurance chômage. Hier, le 9 novembre, a été actée en commission mixte paritaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire, avec un nombre très restreint de députés et de sénateurs, la, la version du texte euh, qui retient le durcissement voulu par les sénateurs de droite, à vouloir, à savoir, pardon, supprimer les droits au chômage au bout de deux refus du CDI, et même au bout d'un seul refus si on est intérimaire, mais surtout de laisser l'exécutif gouverner par décret sur les modalités d'accès au chômage selon la fameuse conjoncture économique qu'on qu essayait tous les deux là de, de, de, de dessiner un peu les contours. Alors je sais que vous étiez comme toute la gauche opposée à cela. Qu'est-ce que vous craignez en gros là de, de qui pourrait se produire maintenant que c'est acté Non mais justement, enfin, pour moi, il n'y a, a pas de surprise. Bah non bah Il oui, n'y a pas de surprise. Et, et, et je n'attends pas euh, que demain il puisse y avoir quelques rebondissements, que ce soit à l'Assemblée nationale. Voilà, pour Alors moi, pourquoi, euh, pourquoi Parce que le rapport de force et ce qui peut ébranler le gouvernement et euh, derrière lui euh, la bourgeoisie euh, ne se passera pas à l'Assemblée nationale. Ce qui peut l'ébranler, c'est un ébranlement social. Vous savez, les gilets jaunes, là, là, ils ont modifié une, une, une ambiance politique, toute une ambiance politique, parce que euh, le gouvernement avait peur, avait peur que ça s'étende, ça, ça, c'était une espèce de guérilla qui n'en finissait pas, etc., etc., y compris le patronat, il n'avait aucune envie que ça se… Euh, s'invite dans les entreprises, donc il fallait qu'il y mette fin. Enfin, vous voyez, et là, là, il y a eu une pression qui s'est exercée sur Emmanuel Macron et qui l'a forcé à faire un certain nombre de gestes. Alors, c'était des gestes qui étaient euh, euh, finalement assez, assez, assez, assez réduits. Assez, oui. Et sur le assez... compte, après, de la sécu ensuite. Hein, c'est nous qui avons payé ces gestes. Voilà. Mais effectivement, il y a eu quand même des choses symbolique, effectivement, ouais. parce qu'il n'est pas du tout, euh, il n'est pas allé chercher l'argent euh, euh, dans les caisses du, pa du patronat. Évidemment, c'est dans, dans ces moments-là c'est quand il y a des ébranlements sociaux que le, le, le gouvernement est empêché. Hein. Donc pour mmh. moi, le rapport de force, il, va, il ne se construira pas avec, je ne sais pas, quel... Euh, je ne sais pas, moi, quel... Euh rebondissement à, euh, à l'Assemblée nationale. Pourtant, il se passe des choses. Là. La démocratie actuelle, elle est quand même, enfin en France, elle est quand même construite encore comme ça. Alors qu'il y, y a quand même un rapport de force qui se construit à l'Assemblée, quand même, il y a quand même des députés de gauche, de droite, du centre, enfin du centre. Euh, il y a quand même des choses qui, on peut pas... On peut... Vous, êtes, vous, vous, vous pouvez dire là que finalement, l'Assemblée, ça ne sert à rien ah, Moi, je pense que l'Assemblée, c'est un, un super grand euh, moulin à paroles. Okay. Là... Ah oui, un <rire> super grand <rire> moulin. Voilà, pardon Au moins, c'est clair de le dire comme ça, effectivement. Voilà, enfin, ouais. c'est un moulin à parole. Je pense que le système bourgeois euh, est, est très sophistiqué, et il s'est sophistiqué de constitution en constitution, hein, pour précisément mettre un tas de, de sécurité. Hein. Euh, si jamais euh, il n'y avait euh, pas la majorité absolue hein, euh, à l'Assemblée nationale, comment faire Eh bien, il y a les 49, 3… Euh, on peut de toute façon… Euh, euh, le président de la République a quand même les moyens et le gouvernement peut préempter un certain nombre de textes. Enfin, il y a toute une série comme ça de verrous. Hein. Et, et puis, si jamais euh, il y avait une loi qui déplaisent vraiment et qui passent, hein, qui déplaisent vraiment à la bourgeoisie et qui réussissent à passer par, euh, je ne sais pas, inadvertance ou… Euh... Bon, mmh. eh bien, il euh, y a quand même le Conseil constitutionnel qui peut retoquer tout ça. Et puis, si ce n'est pas le Conseil constitutionnel, il ben, y a le Conseil d'État. Vous hein, voyez Et puis, si tout ça, tous ces mécanismes… Qui sont censés quand même être des contre-pouvoirs, pour contrôler le pouvoir. Mais effectivement, j'entends que… Oui, alors, les contre-pouvoirs, pour contrôler le pouvoir… Euh, sont complètement entre les mains euh, de la classe dominante. Tout à fait, qu'on a la lecture des choses, oui. Oui, oui vous avez une lecture de, des choses, de, euh, vous mettez en avant finalement cette lecture de, de, de classe sociale, et on entend bien, là, effectivement, que ce soit, même on pourrait parler du quatrième contre-pouvoir, c'est-à-dire euh, les médias et les journalistes, effectivement, la plupart d'entre eux et d'entre elles, euh, sont issus de la même classe sociale, effectivement. C'est là vous voulez en venir à, à ce point-là, en fait n'est ce pas ben oui, bien sûr on est à ce point là on est à ce point là et et, et puis et puis derrière tout ça il y a évidemment euh, l'armée et oui il y a l'armée il y a les forces de répression qu'on a vu agir alors l'exemple l'exemple c'est le Chili quand, euh, effectivement, Allende, là euh, se rendait coupable hein, de ne pas pouvoir euh, restaurer l'ordre, l'ordre bourgeois tel qu'il euh, le voulait, tel que les Américains, l'impérialisme américain le voulait. Et, et bon, bah, écoutez, il a été euh, écarté, on va dire, hein, écarté au prix de centaines de milliers de morts. C'est vrai que, oui, le Chili euh, montre des choses. On n'en est pas. On, on, on est en France, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est en France, ce n'est pas la même chose. Non. D'abord, parce qu'aujourd'hui, il y a complètement, complètement ce, ce, ce, osmose entre le gouvernement, la majorité présidentielle, euh, la bourgeoisie, l'appareil d'État. Mais si demain, je ne sais pas moi par quel... Euh, euh, miracle électoral, euh, eh bien, un président hein, surgissait euh, et qui soit détesté, qui soit oni hein, par, par, par la bourgeoisie. Est-ce que vous, vous ne pensez pas que ça exciterait un peu les amis là, de De Villiers et de tous ceux qui euh, euh, ont fait leur fameuse tribune, hein, euh, expliquant que de toute façon, s'il y avait une Chienlie qui s'instaurait en France, il serait là mmh. Vous vous souvenez de cette tribune Bien sûr. Hein, des militaires et euh, de l'extrême droite. Tout à fait, oui, bien sûr. Donc, euh, vous savez, faut pas, euh, il faut quand même euh, réaliser euh, que, euh, bah oui, euh, ça fait des années qu'en qu effet, euh, euh, en, en fait, la bourgeoisie, elle tient les choses en main. Elle tient les choses en main, elle tient bien en main son État, elle tient bien en main ses médias euh, et même… <rire> En main directe, hein, puisque carrément maintenant, euh, c'est eux qui, qui sont les patrons euh, des, des grands médias. Alors, le tableau est quand même vachement noir, parce que là, du coup, comment vous donnez après vous euh, l'envie euh, Vous avez été euh, candidat trois fois aux à l'élection présidentielle. Euh, comment vous, comment vous, euh, vous, vous voulez galvaniser Enfin, je ne sais pas si c'est ça euh, votre objectif, mais tout du moins euh, donner envie, donner espoir que ben, euh, c'est possible. Un autre monde est possible, autre chose est possible si vous dites... Euh, ben justement, rien n'est possible, là, c'est la bourgogne qui tient toutes les ficelles, on ne peut rien faire. Non, je ne dis pas du tout ça. Ah, alors… Je dis alors... que rien n'est possible par les élections telles qu'aujourd'hui, on nous les sert, par ces institutions telles qu'aujourd'hui, on nous les sert, ce, ce, ce cirque électoral hein, qui se répète, mais, mais qui n'est là euh, pour, que, pour que rien ne change au fond. Voilà. Et vous savez, même le simple fait… Euh, Posez-vous la question, euh, finalement on passe les trois quarts de sa vie, l'essentiel le, le, de ses forces, de ses, on, on, met, on met ses compétences euh, eh bien, euh, dans, dans le travail, tous les ordres euh, d'un patron et euh, exploité par, euh, par un patron. Est-ce qu'on a notre mot à dire sur ce qu'on fait au travail, sur ce qu'on produit, sur le service qu'on qu qu rend, sur, euh, sur la façon dont on travaille, sur le, le sens, sens de, de ce ouais. travail Mmh. Mais oui, est-ce est qu'on a notre mot à dire Est-ce que c'est la démocratie, là En résumé, est-ce que c'est la démocratie Est-ce que c'est est pourtant les trois quarts de, de, de, de, euh, de la vie de chacun On franchit euh, la porte, le seuil de l'entreprise, et là, on n'est plus citoyen, là Là, on n'a plus le droit de faire de politique, on n'a plus le droit de discuter, on n'a plus la liberté d'expression. Il y a aujourd'hui des, des, des travailleurs qui sont euh, euh, sanctionnés parce qu'ils se sont rassemblés pour discuter vous vous rendez compte mmh. donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on nous sert comme la démocratie, alors même qu'on n'a pas notre mot à dire sur comment on organise notre appareil productif, sur comment notre, on organise notre vie sociale, sur comment on travaille, etc., c'est un ersatz, un ersatz de, de démocratie. Alors, moi, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut rien changer. Tout mon combat, c'est un combat, justement, au contraire, pour dire qu'il faut tout changer dans cette société et on peut tout changer. Mais, mais ça ne sera pas par ces élections. Ça sera comme ça s'est toujours produit, c'est-à-dire par en bas, par une explosion sociale, par une révolution. Et là, je pense qu'effectivement, on peut tout changer. Et il faut que les travailleurs, précisément, aient cette conscience. Cette conscience que c'est en se battant, y compris pour leurs intérêts élémentaires quotidiens, euh, leur salaire, leurs conditions de logement, euh, euh, leur droit à la retraite, c'est en se battant ainsi qu'ils seront à confrontation avec euh, cette, euh, cette dictature hein, capitaliste qui s'exerce sur nous et qu'ils seront à même justement de, de, de, de l'affronter et d'ouvrir la perspective d'un changement complet de société. Moi, j'ai je, je, cette conviction, hein, cette conviction qui était celle de Marx, euh, celle de Lénine, celle de Trotsky, que les travailleurs, dans, dans leur, au cours de leur lutte de classe finalement, eh bien, euh, ils vont euh, réaliser qu'ils ont aussi cette lutte politique à mener, hein, qui est celle euh, de conquérir le pouvoir et de créer un pouvoir euh, complètement, euh, complètement nouveau, complètement inédit, hein, euh, où euh, les, les travailleurs, les classes populaires, euh, tous ceux qui sont euh, euh, aujourd'hui les, les petites mains euh, finalement de, de l'économie, eh dirigeraient la société alors en attendant euh, d'arriver éventuellement à cet idéal-là, euh, vers lequel vous tendez, il y a des choses qui se passent dans la société euh, imparfaite qu'on qu a aujourd'hui. Et, et j'aurais voulu quand même vous entendre quand même un mot sur cette réforme des retraites qui va quand même avoir un impact, enfin, vous le savez, hein, plus que tout le monde encore, euh, sur la vraie vie des gens. Hein, les discussions ont repris lundi entre le gouvernement et les partenaires sociaux, c'est le, le second cycle de concertation. Il euh, n'y a pas longtemps, Macron a encore changé d'avis vite fait en disant qu'il était bon, pourquoi pas, à 63 ans au lieu de 64 ans, il pourra faire un geste. Tout semble quand même ben, mal parti, j'ai l'impression, quand même, entre cette forte contestation, très majeure étant de la population, et le flou de ce projet, qui pourtant présentait comme ultra nécessaire, et qui semble être devenu un entêtement du camp macroniste, enfin, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire dessus. Avant de vous entendre sur ce point-là, euh, Bruno Le Maire disait fin septembre que cette réforme des retraites, je le cite, hein, nous ne la faisons pas pour le plaisir, nous la faisons parce qu'elle a d'abord été promise par le président de la République dans sa campagne présidentielle et que c'est un mandat que, confié au, par le peuple français. Ça a vous faire, je vais vous vois réagir déjà, ça vous fait un peu sauter. Quel est votre sentiment du coup sur tout ça C'est quand même du concret. Ah oui, c'est du très concret et moi je pense que ce n'est pas flou du tout. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le paramètre... Hein, les paramètres qu'ils vont, euh, qu vont bouger, euh, c'est très clair que c'est une façon euh, euh, d'appauvrir euh, les futurs retraités. Voilà, de, les, de, de, de, de les empêcher de prendre la retraite quand, quand ils le voudront, hein, d'essayer de repousser au plus, euh, le plus possible hein, leur, leur départ, euh, d'aller au bout de leur force en quelque sorte, hein, et puis à la retraite, bah, d'avoir une petite retraite quoi, voilà, de plus en plus. Euh, donc c'est ça. Euh... Pourquoi ils voudraient avoir ce projet pourquoi, il voudrait, pourquoi le pouvoir voudrait appauvrir les retraités bah, C'est toujours pareil. Euh, L'argent, il faut le trouver quelque part. Hein mmh. euh, voilà, soit on le prend dans les classes populaires, soit on le prend dans les coffres-forts de la bourgeoisie. Bon, bah, ce pouvoir, clairement, il a fait son choix depuis, de, depuis toujours. Voilà, donc, euh, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas de flou. Pour moi, il faut être très conscient qu'ils que vont nous taper dessus, ils vont nous taper dessus qu'ils sont déterminés, parce que le fait de voir euh, Emmanuel Macron, y compris dire qu'il va repousser l'âge, alors que c'est une ligne rouge pour la CFDT, hein ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est prêt à, à affronter un front syndical, en fait. Mmh. Vous voyez Il cherche même. Mais c'est peut-être fragile. Alors, peut-être fragile, peut-être que c'est peut-être. Mais, mais quand même, ça veut dire qu'il se sent assez sûr de lui, assez mmh. fort. Alors, et il se sent fort de quoi ils sont forts de notre faiblesse, ils sont forts de la faiblesse euh, de, de, de, de, de, de, de la riposte et de, de la mobilisation du monde du travail, et, et, et c'est ça qu'il y a à reconstruire. Donc, euh, pour moi, euh, très clairement, le, le, le, euh, bah, il faut expliquer. Il faut expliquer ouais. effectivement la situation, euh, ça s'appelle la lutte de classe, cette lutte de on a beau être au XXIe siècle, cette lutte de classe, eh bien, elle est féroce. Alors, c'est à entendre euh, votre discours et, et, et ce que vous disiez tout à l'heure, ce côté marxiste, trotskiste, etc. Il y a une chose, puisque je vous tiens, là, Nathalie Arthaud, que euh, sur laquelle j'aimerais vous entendre réagir. C'est une affirmation qu'on entend très souvent depuis euh, les dernières législatives par des législatives, donc d'Assemblée Nationale, alors que ce soit venant de la droite et même parfois des rangs de ce qui se présente être de gauche, l'extrême-gauche serait désormais à l'Assemblée Nationale, et en plus serait cul et chemise avec l'extrême-droite, le péniste, dans le viseur. Vous l'avez deviné, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, la NUPS. Alors, vous qui êtes porte-parole d'un parti trotskiste qu'on peut qualifier sans rougir, enfin, ou alors c'est si un petit peu, justement, d'extrême-gauche, rouge, vous avez compris la blague, euh, J'imagine que ça vous fait quand même un minimum sourire d'entendre que l'extrême-gauche est à l'Assemblée. Ah oui, ça me fait quand même très, très, très sourire euh, d'inclure dans l'extrême-gauche, euh, mais y compris Jean-Luc Mélenchon, voilà, ah ben parce qu'on qu bon, peut parler d'Olivier Fort. Voilà, c'est quand même drôle. Mais c'est euh, là que c est, c est, cette vie politicienne, elle, elle, elle est... Elle est... Comment dire On ne sait plus de quoi on parle. Les mots n'ont plus de sens, en fait. Comment oh, vous l'expliquez, alors, dans ce cas euh, Parce qu'il le Mélenchon, il a été ministre. Il a été ministre. Son modèle, c'est Mitterrand. Hein, euh, ça n'avait rien de révolutionnaire. Euh, c'est d'ailleurs lui qui a euh, causé des gros, gros dégâts dans la, dans la conscience et dans, dans le mouvement ouvrier. Bon, euh, donc, non, non, ce n'est pas à l'extrême gauche. Ce n'est pas l'extrême gauche. Maintenant, effectivement. Euh, bon, bah, ils utilisent des épouvantails, mais ça, ça, ça, c'est les. Voilà. Euh, Moi, l'extrême gauche, je me... oui, je me revendique extrême, extrême gauche, extrêmement, euh, comment dire, opposée à cette société actuelle, extrêmement, sans, euh, <rire> sans aucun doute. Mais justement, plus, plus, alors là, où, en, en creusant le sujet encore plus sérieusement, ça raconte quand même quelque chose. Non Vous parlez d'épouvantails, que la droite, que les conservateurs, que les bourgeois les plus bourgeois euh, utilisent ce terme-là pour euh, taxer cette gauche qui, quand même, on peut quand même, je ne sais pas si vous pouvez l'admettre, se radicalise quand même. Il y a des... Alors, ce n'est pas autant euh, euh, comment dire, de gauche que, que vous, par exemple, dans vos propositions, dans vos revendications, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette gauche-là, d'une euh, certaine partie de la gauche à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas est-ce que ça viendrait pas euh, Je vais au bout de ma question. Euh, euh, montrer euh, que il y a une limite euh, que euh, ils sont de là à vouloir diaboliser plus d'ailleurs cette gauche à l'Assemblée que l'extrême droite qui serait du coup moins menaçante pour leurs intérêts. il enfin, y a quelque chose, non Qu'est-ce qu que ça raconte du moment politique bah, Ça raconte une une poussée à, à droite. Voilà, ça, ça, mmh. ça raconte une une droitisation de toute la vie politique. Ça raconte euh, une euh, euh, un, euh, comment dire une, une poussée euh, des, euh, des idées réactionnaires sur la question euh, euh, de l'immigration par exemple sur la question de l'immigration très clairement enfin, ce qui se passe là aujourd'hui avec l'océan de viking est une et illustration aujourd'hui euh, oser hein, dire qu'il faut sauver ces femmes et ces hommes mais euh, ça apparaît comme euh... ouais, ouais, oui, vrai. oui exactement alors que c'est de l'humanisme c'est l'humanisme tout simple. Ce n'est même pas une question politique. Et euh, en fait, euh, donc voilà, ça, ça, ça, ça, ça parle d'une droitisation de la société. Et vous savez, ça me fait penser que bon, les amis de Trump hein, aux États-Unis, ils mmh. accusent Biden et son camp, et les démocrates, d'être des communistes quand même. Les communistes oui, La lecture des choses est différente selon les pays, effectivement. Le communisme... Ah, mais voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, les mots n'ont plus de sens. Moi, je, je me souviens que, y compris Macron s'était présenté à une élection, il avait écrit un bouquin, « Révolution ah, ». Oui, oui. oui mais, c voilà. C est, c est, c est, c est... Bon. Sauf que tout ça, hein, justement, c'est précisément pour... Euh, faire euh, oublier l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un choix de société qui est devant nous, ah, vraiment un choix de société, un choix, je dirais, même pour l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'on laisse la classe bourgeoise et euh, au pouvoir, est-ce qu'on la laisse dominer du haut de ces entreprises, du haut de ces appareils d'état, etc. Ou est-ce que les travailleurs qui, qui sont capables eux de porter une autre société, parce qu'eux savent la faire marcher cette société, ils la font marcher déjà aujourd'hui. Ils sont capables eux de reconstruire quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, de, de qui soit supérieur, supérieur parce que plus égalitaire, parce que plus organisé, parce que planifié en fonction des besoins. De, de, de, des, des plus pauvres et donc de l'écrasante majorité, est-ce que ce sont eux qui doivent, qui doivent postuler pour le pouvoir Voilà la question, vous voyez, que, qui, mmh. qui a été enterrée enterré parce que voilà, en Union soviétique, c'était le stalinisme, c'était moche, il n'y avait plus rien à voir de ce côté-là, hein, on était condamné ad vitam aeternam euh, au capitalisme, donc voilà, alors cherchons dans le cadre du capitalisme, hein, si on peut pas un peu améliorer les choses, bon, un meilleur partage de la richesse, il n'y en aura pas de meilleur partage de la richesse. Tant que c'est les bourgeois qui partagent, tant que c'est eux qui tiennent le couteau là et qui partagent le gâteau. Euh, les, les parts, elles iront euh, au gros. C'est ça, la société euh, actuelle. Donc, si vous voulez, nous, la question, et moi, c'est pour ça que je, que je me bats politiquement, et que y compris j'utilise les élections pour faire passer cette idée-là. C'est qu'en réalité, ce choix de société, il est devant nous. Voilà, il, est de, il y a deux classes sociales, il y a deux classes sociales, laquelle doit prendre le pouvoir politique. Voilà, alors aujourd'hui, bon, les bourgeois, ils n'ont pas besoin de le prendre, ils l'ont, euh, depuis euh, déjà des décennies, mais ils nous amènent où hein, mmh. C'est la faillite en réalité, c'est la catastrophe euh, pour, pour la société, pas enfin, pour eux, Pour eux, tout va bien. Ils font partie de la société, le, ils, font partie, ils, ils font partie de la société, il va falloir composer avec. C'est une petite minorité qui préempte ouais. finalement, qui préempte tous les moyens de production et qui domine. Moi j'appelle ça la dictature de la bourgeoisie, le diktat d'une infime minorité. Voilà. Alors, on va terminer avec notre entretien euh, euh, passionnant, là, avec les questions des internautes. En début de journée, je les ai appelés à m'en proposer quelques-unes des questions. Il y a Pierre-Albert, un internaute, qui demande comment réconcilier le plein emploi, c'est intéressant, hein, qui nécessite la réindustrialisation et la production de masse avec les enjeux écologiques actuels. Comment on fait Moi, je ne crois pas que le plein emploi nécessite une production de masse et une, une, une fuite en avant. Il faut produire, produire, produire, produire. Non, non. Le plein emploi, ça peut être aussi la répartition du travail entre tous. Voilà. Donc, ça peut être euh, le fait de travailler tous, mais tous beaucoup moins. Et là, il y aura le plein emploi, oui. Moi, j'imagine que si, par exemple, on donnait la possibilité aux travailleurs de diriger euh, les entreprises bah, Twitter, euh, Total, euh, un hôpital, eh bien, une des premières choses qu'ils feraient, c'est qu'ils établiraient une liste euh, des emplois à créer et euh, des embauches à réaliser pour soulager leur travail. Et là, on irait très vite vers le plein emploi. Euh, il y a aussi euh, sur le même thème de Noled qui lui pose la question euh, des solutions. Alors, je cite des solutions politiques possibles pour que chacun puisse avoir un travail agréable et enrichissant. Peut-être que la réponse que vous voulez te donner est un peu le début de la réponse. Et, et, et ajoute aussi Quelles solutions pour faire face à un fait là L'automatisation du travail. Mais moi, l'automatisation du travail, euh, c est, c est, je, je trouve ça. Positif. Heureusement qu'il y a des tâches euh, ingrates et difficiles qui, aujourd'hui, sont faites par des machines. Ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fruit de, ce, euh, de cette production, il est accaparé et il est confisqué, euh, justement, par euh, la bourgeoisie qui possède ces moyens de production. C'est ça, le problème. C'est que ces progrès d'automatisation de, de, ne sont pas euh, mis à la disposition de toute l'humanité. Mais grâce à ça, moi, je suis convaincue qu'en travaillant… Euh, je ne sais pas moi deux heures par jour tous on est capable de subvenir aux besoins de l'humanité de l'humanité il y a un vrai changement de paradigme oui, oui. mais oui bien sûr oui. Euh, il faudrait ouais. au aujourd'hui on produit un tas de choses dont on n'a pas besoin mais on on pourrait décider, décider d'arrêter de les produire, on pourrait décider d'arrêter de produire pour, faire, pour accumuler les, les profits, mais de produire pour satisfaire les besoins, les besoins fondamentaux. Et on limiterait le temps qu'il faut, c'est-à-dire finalement assez peu de temps, en fait, assez peu de temps, et on le répartit. Et là, effectivement, euh, on aurait une période dans la journée de travail contraint, entre guillemets, contraint, mais on aurait l'essentiel de la journée bah, pour s'épanouir dans d'autres types d'activités euh, sportives, artistiques. Et là, je pense que l'humanité, elle, sort... elle, elle en serait transformée. Ah, C'est intéressant ce que vous dites. là. C'est un, une question supplémentaire que je ne pensais pas vous, vous poser euh, d'un interlocuteur qui s'appelle Pascal Pruvot, parce que vous avez répondu tout à l'heure un peu dans, dans, dans la discussion qu'on a eue. Mais euh, ce que vous dites là, les propos vous, que vous tenez, c'est-à-dire euh, de travailler moins, mais, tra euh, mais travailler tous, de... de, de, de, de, de plus produire selon, selon, produire selon les besoins, etc. C'est des mots prononcés aussi par Jean-Luc Mélenchon. Et la question que pose Pascal Pruvot, il dit... Euh, je la reprends parce que j'avais l'avais enlevé du truc. Alors, quelle stratégie politique d'union pour arriver au pouvoir, pour appliquer une politique de gauche radicale, autrement dit, allez-vous rejoindre la l'ANUPS, demande-t-il Parce que c'est vrai que là, je vous pose la question du coup maintenant. J'ai compris pourquoi, quelles étaient vos, vos, vos, vos différences, mais le propos, le projet que vous, que vous mettez là sur la table il Est prononcé aussi par la France, c'est du moins une partie de la NUPS. Là, oui, c'est vrai que ce sont des mots qu'on peut entendre euh, dans, euh, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, mais euh, ce que mais par contre, euh, ce que ça suppose, c'est euh, l'expropriation de, mmh. de, euh, de, de la bourgeoisie du grand patronat. Ça, cela suppose pour moi que les travailleurs prennent le pouvoir, qu'ils euh, mettent en commun. Euh, ces grands moyens de production pour les gérer en commun. Donc, vous voyez, ce n'est pas un petit détail, ça. Hein L'expropriation de la bourgeoisie, je ne crois pas que ce soit dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Ah Oui, peut-être, effectivement, et, et ce n'est pas indiqué comme ça dans le programme de Jean-Luc Mélenchon de la, ou de la Nupes. mais peut-être que euh, donc vous, vous ne croyez pas du tout aux, aux promesses de ce, de ce mouvement-là, de cette union de la gauche-là ou, ou Du tout, du tout, sincèrement Ou alors, vous pouvez pas pas imaginer que peut-être bah, c'est une stratégie aussi pour acquérir le pouvoir que de ne pas euh, trop en dire ou d'essayer de, de manière un peu j'en sais rien je propose je... comment vous, vous, vous, pour vous non ça c'est du fake c'est non ils disent des trucs mais ils le pensent pas je n'y crois pas du tout. Je ne fais pas, moi, de, de, de procès d'intention. Peut-être qu'ils ils pensent qu'effectivement, en prenant le pouvoir, ils réussiront à imposer, euh, ils réussiront comment, à, à limer un peu les, euh, les dents du requin. Euh, <rire> je ne sais pas exactement <rire> comment ils vont s'y prendre. Mais en tout cas, moi pour moi, une chose est claire, c'est que le, le seul moyen d'y de, de, parvenir, c'est euh, de s'appuyer sur les travailleurs mobilisés, en action avec cette conscience que c'est à eux de faire les choses que c'est à eux euh, ouais. euh, de, de, de, de se faire respecter c'est à eux de prendre même les décisions en fait là où ils sont là où ils vivent là où ils travaillent c'est à eux d'apporter leur euh, leur, euh, leur expertise ça peut pas être fait sans les travailleurs et sans que les travailleurs ils s'emparent des entreprises et du pouvoir politique voilà donc pour moi euh, il y a sans doute de la sincérité sans doute euh, je connais des, des, des, des militants euh, de la France insoumise du parti communiste euh, des verts aussi hein, mmh. euh, qui, qui, sont, qui sont sincères qui, qui ont ce qui mais pour moi euh, euh, ils ont le problème d'être un peu euh, comme comme comme un couteau sans lame si vous voulez c'est à dire qu'ils ont ils se donnent absolument pas les moyens de leurs objectifs voilà et ces moyens là parce que parce que c'est parce que c'est compliqué parce que ces moyens là ça nécessite de dire bah oui il faut abattre hein, cette société bourgeoise cet ordre bourgeois cette propriété privée capitaliste euh, on peut pas fonctionner avec et vous savez moi je je je le, le, le problème de l'écologie, ça, ça me fait tellement, euh, ça me paraît tellement limpide. Euh, regardez, on n'arrête pas de parler de planification, on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on qu raisonne, il faut qu'on qu qu qu fasse les choses de façon collective, en essayant de rationaliser. Hein, les, les... Il y a la COP27 euh, pour, en ce pour, moment qui se déroule. Voilà, en... pour, pour, on ne doit pas gâcher, on doit faire les choses rationnellement, etc. etc. Et, et moi, je suis profondément convaincue qu'il faut aller vers une planification mondiale mondial, mondial bah de l'énergie, d'un certain nombre de choses, évidemment. Hein, euh, parce que les émissions de gaz à effet de serre, euh, si ça continue euh, euh, en Chine, au Brésil, en Inde, etc., euh, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu qu qu qu fasse? Donc c'est une nécessité. Ça, c'est une nécessité. Mais il y a deux obstacles à ça. C'est la propriété privée capitaliste et c'est le morcellement en États nationaux. Ça, ce sont deux obstacles. Ben, il faut le dire que ce sont deux obstacles. Il faut le dire et il faut les combattre. Et mmh. il faut dire bah ben oui, euh, moi les 50 sites polluants là, les plus polluants de France, mmh. ah, ils ont été reçus par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ah, a sans doute les a bien écoutés, a bien pris note hein, de ce qu'il voulait. Mais moi ces 50 sites les plus polluants, eh bien on les prend en main, on les gère et, et, et deviennent euh, on les gère de façon collective. C'est une partie de la solution, une partie importante de la solution. Toutes, toutes les décisions qu'ils vont prendre vont euh, impacter euh, l'avenir de, de, de, de, du, du pays pendant, pendant des décennies, des décennies ça, ça, justifie, ça ne suffit pas à justifier euh, qu'on les exproprie et que bon, bah maintenant vous avez assez joué hein, et nous maintenant, on, on, on gère et on gère en fonction de ce qui est euh, des intérêts de la population, des intérêts de l'environnement. Eh bien, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien ce soir. Eh bien, je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt. Et voilà, chers internautes, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'actualité politique en compagnie de Nathalie Artaud. Je vous invite à me faire part de vos retours, comme d'habitude dans l'espace commentaire sur YouTube, et de partager cette vidéo autour de vous. Merci et bienvenue aussi aux nouvelles et aux nouveaux abonnés, mais aussi aux internautes participant à la production de mon travail, mon travail véritablement indépendant ici. Ça se passe sur gemil.fr slash soutien, ça commence par 1€ euro par mois ou 1€ euro une fois, sans limite et sans engagement, et notamment à travers la plateforme Hello Asso. Mille merci car c'est grâce à vous que je peux me permettre ce type de long format quasi inexistant partout ailleurs. Je suis en train de réfléchir pour tout vous dire à faire évoluer ce format vers quelque chose de plus cool encore, vous allez voir, j'espère bientôt. J'ai besoin pour cela d'un fort soutien, je compte alors sur vous toutes et vous tous. Continuez à donner quelques euros par mois, soyez nombreux et nombreux, moi je bosse de mon côté sur tout ça et on se retrouve très vite car on a encore mille choses à se dire. Ciao